Donc, on se retrouve cet après-midi avec moi. Donc, je viens de terminer ma session donc, euh, avec Israël qui est un de nos participants qui est en Ontario. Qu'est-ce qui a fonctionné pour nous sur les 12 derniers mois Donc, je vais un peu te faire le récapitulatif de cette année, en fait. Donc, on est rendu en début d'année. On est en pandémie, sortie de Covid, etc. Moi, en fin d'année dernière, j'ai eu la naissance de ma fille. Donc, voilà. Je suis devenu papa. Ça a pas mal changé mes habitudes. En fait, moi qui avais vraiment une routine assez particulière de me lever tôt le matin à 5h30, de faire ma petite routine, de faire ceci, cela. Donc, voilà. Là, avec un enfant, tu es obligé maintenant de t'adapter à ton enfants en fait, donc en gros j'ai tout changé dans ma manière de faire et un peu troublé au début mais j'ai pu très rapidement retrouver mes marques, ça c'est d'un point de vue personnel, d'un point de vue personnel j'ai également énormément appris, tu peux le voir avec tous les trophées que j'ai eu, j'ai continué de me développer donc j'ai fait des séjours aux états-unis, j'ai fait des séjours à Vancouver, à Atlanta également où je suis allé chercher des meilleures connaissances auprès des meilleurs professionnels dans leur domaine que ce soit le marketing, que ce soit l'investissement, que ce soit le crédit, voilà j'ai investi plusieurs centaines de milliers de dollars sur les dernières années, cette année, rien que cette année j'ai investi à peu près 100 000 dollars dans mon propre développement en termes de connaissances auprès de différents coachs formateurs experts dans leur domaine ce qui m'a mené à avoir pas mal de résultats pas mal de résultats d'un point de vue de business on a fait l'acquisition en fin d'année dernière de la plateforme immobilier québec pense là qui est devenue la première plateforme en ligne qui traite de l'investissement immobilier au canada donc on a organisé des événements tous les mois à travers le défi immobilier québec on avait des milliers et des milliers de personnes qui ont assisté en tout cas qui ont visionné nos masterclass nos événements et qui ont appris comment investir en immobilier okay. suite à ces événements ben, beaucoup de personnes nous ont fait confiance donc, on a intégré à peu près une centaine de personnes qu'on a accompagnées et encore qu'on accompagne aujourd'hui sur le terrain pour faire des acquisitions immobilières. Okay. Donc, en une année, on a pu accompagner plus de 7524 personnes, très exactement au moment où je tourne cette vidéo, à devenir investisseur. Parce que pour devenir investisseur, il faut d'abord penser comme un investisseur. Donc, on a eu pas mal de personnes qui ont suivi nos cours d'introduction, qui ont suivi nos masterclass, qui ont suivi nos cours gratuits et payants, ainsi que nos accompagnements haut de gamme sur le terrain pour pouvoir faire acquisitions. Et franchement, je suis fier. Pourquoi Parce que, il y a de cela quelques années, on m'avait dit que voilà, non seulement une année, j'aurais pu accompagner autant de personnes à travers le web, j'aurais jamais cru et c'est pour te dire quoi C'est pour te dire qu'il faut toujours croire en ses rêves, c'est-à-dire que si tu as des objectifs aussi, aussi fous qu'ils soient, il faut que tu y crois parce que voilà, qui aurait prédit que quelqu'un comme moi puisse arriver au Québec et en seulement 5 ans devienne une grosse marque entre guillemets sur le web relative à l'immobilier au Canada, voilà, j'aurais pas cru, je pense que même toi si je t'avais dit ça à l'époque, tu aurais pas parlé sur moi, <rire> bien évidemment. Okay. Donc ça c'est d'un point de vue personnel Donc j'ai beaucoup évolué personnellement Par des connaissances, ce qui a logiquement entraîné Sur plus de résultats, que ce soit pour moi Et même pour nos participants, on a également connu Une croissance en termes de web C'est à dire c'est que, comme tu le sais, j'ai lancé Mon agence marketing qui s'appelle Quantum Empire à dollar au Cameroun, donc on a pu grossir l'équipe Suite à des incidents qu'on a eu de part D'anciens collaborateurs, nous. on a pu quand même Reconstituer une équipe, agrandir les bureaux Et on a servi un peu moins de clients Cette année, pour se concentrer plus sur le développement De mes activités, pourquoi Parce que au sein de mes entreprises. J'ai une agence marketing qui gère mon propre marketing en plus du marketing de certains autres clients. Donc là, vraiment, on a mis le focus sur mes marques, sur Immobilier Québec, sur Mise de fonds, sur Global Invest, sur Florian Moncalm, sur toutes les chaînes, tous les médias que tu connais. On a mis vraiment l'accent au niveau du marketing. On a investi énormément en publicité. Donc d'où le fait que tu vois pas mal ma tête, très certainement si tu me suis sur les médias sociaux. On a investi massivement en publicité, ce qui nous a permis de nous faire connaître à plus de 25 000 personnes supplémentaires au Québec cette année. Rien que cette année, c'est tout simplement énorme. Maintenant, Qu'est-ce qui s'est moins bien passé et quelles sont les leçons que j'en tiens Alors, j'ai eu à faire des investissements. J'ai eu à faire cette vidéo-là récemment, notamment en crypto. Donc, j'avais investi sur la plateforme Luna, où du coup, bah, j'ai perdu une bonne partie de mon profit. Mais c'est ça un investissement, tu perds, tu gagnes. J'ai également eu beaucoup de... Surtout cette fin d'année-là, j'ai été pas mal pris en fait par rapport aux différents événements que je faisais, c'est-à-dire c'est que à, entre le mois de juin et la fin d'année, j'ai enchaîné des événements quasiment tous les dimanches, en plus des coachings que je donne à mes participants. C'était un rythme assez soutenu et je l'ai ressenti physiquement en fin d'année. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre un petit break pendant les fêtes là pour me reposer et de et revenir de plus belle. -quête. Donc, le fait de croire trop rapidement comme ça m'a également permis de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans mon entreprise et ce que les gens veulent et ne veulent pas. Je m'explique c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent investir en immobilier, mais la problématique première c'est de liquidité. C'est pour laquelle ben, du fait d'avoir testé pas mal de choses, du fait d'avoir vu pas mal d'événements, j'ai pu interagir avec pas mal de personnes et on a vu que la problématique numéro un, c'est la mise de fonds. D'où le fait d'avoir acheté le site mise de fonds.ca, on apprend aux personnes comment aller chercher la mise de fonds nécessaire pour investir en immobilier. Également, qu'est-ce qui s'est moins bien passé C'est ben, d'un point de vue économique, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'économie a fait que ben, le marché de l'immobilier a un peu ralenti, ce qui est quand même synonyme d'opportunité, dépendamment de comment tu vois les choses. J'ai tourné une vidéo précédemment par rapport à ça de comment tirer avantage de la situation actuelle. Okay. la situation actuelle dépendamment de comment tu vois cette situation est porteuse en termes d'opportunités à saisir c'est à dire c'est que si aujourd'hui tu vois les choses comme un investisseur tu vas voir qu'il y a de bonnes opportunités à saisir donc à mon niveau la situation m'a amené en fait à penser autrement par rapport à mes investissements je m'explique je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir mais moi à mon niveau j'ai mis un peu une pause aux investissements pourquoi parce que les deux dernières années j'ai beaucoup beaucoup beaucoup investi c'est à dire c'est que j'ai investi aux états unis j'ai investi en indonésie j'ai investi au Mexique avec des partenaires on a acheté plus de 30 logements du côté du charbon Et on est sur un projet de construction depuis de 200 logements. Donc pour dire que j'ai quand même sorti énormément de liquidité et je me suis mis un peu à risque. Pourquoi? Parce que bah j'ai beaucoup investi d'un coup et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la même chose que moi. C'est à dire que moi je suis pas forcément j'ai une appétence au risque plus élevé que la moyenne. C'est à dire que je suis capable de vider mon compte pour faire un investissement et de me retourner très rapidement. Tu vois? C'est avec y a certains moves que je fais que c'est pas tout le monde qui peut faire ça parce que ça prend quand même un autre état d'esprit est celui d'entrepreneur. Donc il y a une appétence au risque. Entrepreneur investisseur, c'est je veux pas dire que c'est le mauvais, mais non je exposer. C'est à dire que des fois tu vas avoir des idées révolutionnaires. Et tu peux te lancer dans le vide sans même avoir pris le temps de, de voir si c'est de la bonne manière ou pas. Donc moi c'est un peu ma tendance. Je suis un peu comme ça. Ça fait que je fonce rapidement en fait. Pas de tête baissée, mais moi j'aime quand ça va vite. J'aime vraiment quand ça va vite. Donc là, la situation actuelle et je pense aussi c'est lié au fait que ben, maintenant je suis père de famille. Je prends un peu moins de récits. Pour moins de risques et là je suis dans une phase un peu de consolidation c'est à dire c'est que d'essayer d'organiser de, mon patrimoine j'ai revendu un bien déjà je vais encore revendre un ou deux autres biens pour dégager plus de liquidités en parallèle de ça je vais débloquer plus de liquidités auprès des banques pour être prêt pour les 12 mois qui suivent parce que les 12 mois qui suivent là qui s'en viennent ça va vraiment être grandiose c'est à dire c'est qu'il y aura pas mal d'opportunités à saisir que ce soit en immobilier ou même en affaires okay? donc c'est le plus liquide qui va avoir qui va saisir les meilleures opportunités donc clairement ces 12 derniers mois ça a été pour moi très gros salaire et franchement à travers cette vidéo je tiens à toutes les personnes qui ont regardé nos vidéos, toutes les personnes qui ont assisté à nos événements, toutes les personnes même qui nous ont fait confiance, qui ont fait les acquisitions. On a eu les témoignages d'Adrien, Adèle, Maximilien, Margot, Quentin, tout le monde, Biram, Nickel Israël, il y a encore qui, Fouf, des noms, Pierre, Blaise, Moïse, toutes ces personnes qui nous ont rejoints là dernièrement, franchement je tiens à vous remercier et je sais qu'il y en a parmi vous qui sont encore en cours de chemin, si j'oublie des noms, excusez-moi, mais vous vous reconnaissez tous nos participants avec qui on échange dans les Slack à tous les jours, franchement je vous remercie parce que c'est grâce à vous que cette c'est grâce à vous que des personnes comme toi aujourd'hui arrivent à croire en leurs objectifs, arrivent à croire en leur rêve entre guillemets et arrivent à accomplir des choses hors du compte. Franchement, je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment un honneur pour nous, pour pas dire moi parce que derrière ce que vous voyez, il y a énormément de personnes qui travaillent derrière. Donc, vous vous remerciez beaucoup pour la confiance. Croyez-moi qu'on est là vraiment pour vous servir et qu'on ne va pas s'arrêter ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est la première plateforme et qu'on va être la première plateforme au monde créant l'investissement immobilier à l'international et au-delà de ça, c'est-à-dire comment se créer un patrimoine intergénérationnel. À partir de l'année prochaine, vraiment, il y aura du contenu un peu plus poussé, il y aura également du contenu un peu plus lifestyle, où beaucoup vous voyez un peu comment ça se passe au quotidien pour moi, lors de mes voyages, lors de mes journées de travail, lors de mes rencontres. On va également faire plus de rencontres physiques, donc la prochaine qui va être dans quelques jours, dépendamment de quand vous regardez la vidéo, on va mettre le lien en dessous. Bah, ce sera le 10 décembre 2022. À faire cette vidéo, voilà. Je vais pas te dire dans cette vidéo que j'ai gagné tant ou qu'on a gagné tant, c'est surtout combien de personnes on a impacté. Des milliers de personnes en seulement un an à travers ce média principal qui est youtube également facebook instagram parce que c'est les trois médias sur lesquels je suis le plus visible mais surtout youtube parce que youtube ça fait des années plus de 650 vidéos donc clairement voilà c'est juste vraiment pour te faire un récap pour te dire que 2022 ça a été une bonne année j'ai appris des choses j'ai fait des erreurs et maintenant ça me permet d'avoir plus de recul et de, et de prendre de meilleures décisions pour aller davantage de la vente et surtout impacter plus de personnes si tu veux aller plus loin tu sais ce qu'il te reste à faire tu as le lien juste en dessous qui va te permettre d'apprendre comment investir en immobilier et pourquoi ne pas te faire accompagner sur les prochains mois à travers Global Investisseur pour te servir et pour te permettre de bâtir une richesse intergénérationnelle. A très bientôt, ciao